C'est la Hyundai voilà. que je vais vous tester. Elle fait pas beaucoup de bruit pour commencer, elle est assez silencieuse à l'intérieur. vais euh... à gauche ici, par là. Par là-bas là-bas. Elle a 100 chevaux celle-ci. 100 chevaux Ouais. Et ici si je fais quoi Je reste ici sur la droite ou je vais Euh... pas confortable. Ah. Toi tu apprends comment à conduire Alors à conduire au début je l'ai trouvé un petit peu lente. Surtout qu'avant j'avais une voiture qui était moins puissante mais très, très réactive. Mais maintenant ça fait plus ou moins, ça, voilà, ça fait 5100 km que je roule avec et elle commence à être un petit peu plus réactive. Alors, on pourra peut-être regarder sur la speedway un peu accélérée. Ouais. En restant dans les limites. Bien sûr, en respectant les limites de ouais. circulation. Très, très confortable à conduire. Avec, euh, avec beaucoup de choses qui sont réglables, le volant qui est réglable, la hauteur, le fauteuil, la tête. Combien de vitesses tu as Et 5 vitesses. que Je j'ai attention pour ça qu'elle soit le plus propre possible mais tu vois tout toutes les commandes sont sur le volant d'ailleurs si je veux si je veux appeler quelqu'un mon téléphone est relié à la voiture je peux appuyer sur cette petite touche et tu vois hop, toute la liste de mes de mes contacts Pratique pour moi qui fais beaucoup de routes et qui beaucoup sur la route et donc quand je vais appeler les gens c'est un, un peu plus facile et moins dangereux aussi tu fais combien de kilomètres par an euh, alors on peut, on peut dire que je suis à plus ou moins 25 entre 25 et 30 000 km sur l'année si je compte les, les, ouais, les voyages en, en vacances aussi. Euh, pour faire de la route faire, voilà c'est ça alors si tu veux aussi je peux te dire ma consommation aux 100 km ouais ouais voilà, si je vais regarder euh, voilà en moyenne je suis à 6 6,2 au 100 d'habitude c'est un petit peu plus mais comme j'ai fait un long trajet j'ai fait de l'autoroute bah, ça a diminué ma moyenne beaucoup donc tu peux compter entre 6,5 8 de oui oui, des des Oh, des des connecteurs USB. Donc avec ça je peux je peux connecter à mon câble à mon câble USB pour parfois recharger mon téléphone. Et là ça j'ai pas vu. Moi, je mets le cap pour pouvoir charger tous les longs trajets Ouais. GPS qui est là de glaces ouais. aussi. Il y a quelque chose qui est assez, assez intéressant aussi quand, quand il fait nuit, mais ça tu ça tu verras pas ici. C'est que en fonction de si je tourne à gauche ou à droite, il va y avoir un phare qui va éclairer un petit peu plus vers là où je vais tourner, Pourquoi pour que j'ai plus de visibilité. Ouais. Ouais. Alors voilà, on, on a plusieurs informations, le kilométrage, euh, le plein que j'ai fait juste avant de, de rejoindre Martin. Ici je peux changer un petit peu tout ça, donc là on a l'heure pour l'instant. Voilà, un premier un premier jet de, de kilomètres que je peux indiquer, un deuxième. Là le nombre de kilomètres avant que j'ai besoin d'aller faire un plein. Ma moyenne euh, de consommation aux 100 km. Bonjour, je fais la le premier s'il vous plaît. Mmh. Ouais, merci. Alors ensuite, ici normalement sa consommation aux 100 km euh, en marche. Maintenant comme on est à l'arrêt, on ne le voit pas. Et ma vitesse moyenne. Je suis pas quelqu'un très rapide. 48 km heure de moyenne en général. Voilà. comme vous l'avez remarqué, on est au carouache. <rire> Toutes les fenêtres sont bien fermées. Ça te fait toi, les carouaches, Martin ah, les... Ouais, Oui, oui. <rire> Moi aussi. J'ai stoppé les essuie-glaces automatiques, sinon et, euh, ça allait à chaque fois les nettoyer. Les... Les... Les faire, les faire sécher la vitre, c'est pas le but. qui passe bien partout parce que j'ai plein de fottes de pigeons sur mon toit. Après, je pourrais couper un peu le moteur en tout ça dans la masse. Ah oui j'ai coupé le moteur ouais. Ouais. On voit que es un habitué de la maison ici le moteur alors ah oui ça j'ai oublié de te dire euh, ça c'est ça c'est l'activation euh, de l'arrêt automatique donc si j'appuie sur le bouton je peux le désactiver No, sir. J'ai oublié de dire, il y a aussi le verrouillage automatique ici. Voilà, donc qui s'active dès qu'on dépasse les 20 km heure, on peut plus ouvrir la porte d'heure. Et donc ça... C'est pour désactiver euh, les petits bruits, euh, pour l'aide au, la, au stationnement. Je te montrerai après euh, sur, le, sur le tableau de bord. Ouais. C'est ici Oui. Hein. Ok. Voilà, s'il vous plaît. la petite cardio de la compta d'abandonnée. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Très bien installé Avant dedans toi oui. oui. Très bien. Très bien. Ouais. Alors un petit plus aussi que j'aime beaucoup et que, que tu utilises bien pour l'instant, c'est la coudoir qui est là ça c'est hyper confortable je trouve pour conduire ah bah ben, je t'invite à l'utiliser évidemment <rire> on peut en profiter et j'ai ma petite cachette aussi Hop, qui est là-haut pour les lunettes La, la conduite est très confortable euh, on sent un peu les secousses c'est pas c'est pas quelque chose qui est agressif euh, quand tu accélères alors je sais pas si elle sent encore un petit peu le neuf si t'as avancé en rentrant dedans c'est déjà fini ça ouais. <rire> intéressante. Euh, elle est quand même. Elle est assez elle est assez large hein, mais, mais très agile, oui euh, on tourne bien. Je, je suis allé en montagne avec et il y avait vraiment aucun problème dans les, dans, dans les routes sinueuses. En montagne, ouais. en montagne ça c'est mais c'était chouette à conduire aussi d'ailleurs. facile d'utilisation en tout cas pour moi ce que je pense c'est vraiment mon gros plus le bluetooth euh, la caméra de recul le cruise control dans les longs trajets tout ça c'est vraiment des petits plus qui sont qui sont pas négligeables Je juste faire un créneau, enfin je vais juste faire une marche arrière pour te dire que et pour qu'on puisse voir ici la caméra de recul. Voilà, tu vois, ce qui indique bien comment tu te positionnes. Ouais. Peux... Que tu veux rentrer dedans ou que je recule encore un petit peu aussi, comme ça ouais. Voilà okay. Qu'est-ce que tu, voilà. tu voulais savoir Hyundai v 1.0 TGDI, 100 chevaux, type une naissance, <rire> euh, 908 cylindres 1140 kg, comme <rire> ça tu seras bientôt.